Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 28 février 2022. J'espère que ce ne sera pas trop long. Écoutez, euh, j'ai reçu euh, des documents du ministère de la Justice euh, parce qu'il me reproche euh, dans deux dossiers dont euh, j'ai payé. J'ai payé en argent pour euh, tout simplement euh, ce que la Cour euh, euh, a réclamé sous forme peut-être de pénalité, mais euh, le juge Serge Champoux m'a dit que ce n'était pas une amende mais ça m'a coûté quand même une coupe de 100$. Et puis, euh, dans ces dossiers-là, il euh, y a le dossier euh, 460-01-038-433-219. Et, et l'autre, ça se trouve être le dossier 460-01-038-109-207. Euh, donc, ces deux dossiers-là, le 038-109-207, ça, j'y retourne le 23 mai prochain. Mais c'est pas sur ces dossiers-là, sur ce dossier-là, que j'avais eu obstruction. Ils m'ont fait obstruction sur le 038 433-219. Et sur le, le numéro 110 aussi. 038 110-205. Vous savez, j'ai pas prêté serment de confidentialité comme les juges et les avocats. Donc, euh, quand ils m'ont demandé euh, de garder silence, euh, je pouvais garder silence dans le sens où ça peut nuire à l'administration de la justice. Mais euh, là, c'est certain que depuis que j'ai payé euh, pour les deux notes, le 038-139, ça, je vais me défendre. Là. Puis je passe devant le jury. Donc, je vais tout leur expliquer ça au jury pour faire mettre en prison euh, peut-être le directeur des poursuites criminelles et pénales et ce gang-là parce qu'on s'en va au fédéral. Il va falloir donner le Québec. Euh, au reste du Canada, hein, la mondialisation, là, comme tout le monde veut, là, tout le monde veut avoir la mondialisation, mais on va vous donner le Québec, c'est une vidange ici, une façon... Euh, pas le peuple, pas le peuple, non, non, non, non, pas le peuple, pas les bons juges, non, non, non, pas, pas les bons avocats, le reste de ça, les restants. Il y en a un ici, un euh, fameux restant, comme on dit, je vais quand même pouvoir vous montrer ça, je pense que ça c'est assez important de vous le montrer. Euh, vous savez, aujourd'hui, euh, euh, on sait ici, euh, attendez un petit peu. Je suis ça aujourd'hui. Jean Charest prié de, de se lancer dans, sa cour, dans la course. Donc, il y en a qui prient Jean Charest de se lancer dans la course. Mais l'affaire Machuerie euh, n'est pas réglée. Vous comprenez? Et euh, on vient tout simplement de, de, de rendre public le fait qu'il abandonne. Il abandonne euh, euh, toute la poursuite judiciaire concernant euh, euh, le dossier euh, mâchuré, euh, justement. Ça, c'est euh, euh, la commission Ch Charbonneau. ok Donc, je vais juste euh, quand même vous en parler rapidement, là, très très rapidement, parce que je n'ai pas le temps de, de m'attarder trop trop là-dessus. Mais ça va quand même vous donner quand même une bonne idée. Donc, euh, ils disent ici « La commission de l'unité permanente, anticorruption, corruption l'UPAC, a annoncé ce lundi. » OK. Euh, donc, euh, aujourd'hui, c'est le 28 février 2022, il est 17h44. On a annoncé, euh, justement, euh, la fin de l'enquête mâchurée, qui visait depuis 2014 le financement du Parti libéral du Québec à l'époque de Jean Charest. OK on continue ici. Euh, cette annonce survient au moment où euh, M. Charest est courtisé par plusieurs militants et élus qui souhaitent qu'il se lance dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada. Récemment, la presse rapportait que les avocats de l'ancien premier ministre avaient demandé à un juge d'accélérer la remise de documents qu'il réclame dans le cadre d'une poursuite pour violation de la vie privée dans la foulée des fuites de documents policiers liés à l'enquête maturée. Vous savez que l'enquête, ma chérie, c'est quand même euh, Robert Lafrenière qui était là-dedans. Robert Lafrenière, j'ai deux documents de lui dans lesquels il s'adressait à moi au nom de jacques joseph Pierre et Antoine, sans nom de famille. Alors que ça, c'est une lettre qui date du 11 novembre 2013 et du 19, et du 19 juin 2014. Et euh, quand il euh, s'est adressé à moi, c'est parce que le nom de famille n'a pas de date de naissance. Lui, j'avais envoyé tous mes documents et il sait que le, le baptisé, c'est Jean-Joseph-Pierre-Antoine. Il pourrait être en, dans le désordre parce que dans le certificat de baptême, c'est Joseph-Jacques-Antoine-Pierre. Un nom de baptême ne se baptise pas. Et quand je me suis présenté le 10 janvier dernier devant l'honorable juge Charles Ouellet, euh, c'est certain que ça a duré 15 minutes, j'attends les notes stéographiques de ça. Là, je suis posé de me présenter euh, à la cour parce qu'il il me reproche d'avoir euh, utilisé Internet pour, pour recommencer à divulguer euh, des vérités publiques. Donc, celle-là ici, là. ok, puis je, je, je la divulgue, là, je commence. Là. Donc, euh, cette annonce survient au moment où M. Charré est courtisé par plusieurs militants et élus.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 Libéral pour les années 2001 à 2012. C'est pas rien, là. En particulier, le financement dit sectorial auprès de représentants d'entreprises de, de certains secteurs d'activité. M. Charret et l'ancien grand argentier du Parti libéral du Québec, Marc Bibot, faisaient partie des cibles des policiers, euh, comme l'ont démontré plusieurs mandats de perquisition déposés à la cour ainsi que les fuites de certains documents confidentiels. Obtenu, obtenu par les médias québécois, Québécois. Okay. Euh, C'est drôle que moi, on me poursuit parce que j'en ai vérité, comme ça, alors qu'eux autres, on ne peut pas les poursuivre parce qu'ils caviardent des dossiers, ils cachent des dossiers, ils cachent la vérité, ils cachent de tout. C'est le peuple qui paye. Vous êtes, vous êtes endettés présentement à plus de 200% de vos revenus, puis vous allez payer encore des impôts cette année. Puis le gouvernement continue. Parce que vous êtes des riens, comme moi. Vous êtes simplement des noms de famille, parce que moi, je n'avais pas le choix pour protéger le règne humain. Le 10 janvier dernier, j'ai annihilé, ça, ça veut dire, c'est déclaré nul à, sa, à son origine même, à sa source, tous les prénoms qui ont affaire à l'administration de la justice. Parce qu'un prénom, ça l a l'heure et la minute de sa naissance, alors qu'un nom de famille, ça ne l'a pas. Donc, on, on continue ici. Dans un communiqué lundi un matin, l'UPAC précise... Que plus de 300 témoins ont été rencontrés pendant l'enquête. Un avis juridique a été demandé au directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, sur la preuve amassée. Le DPCP a confirmé avoir confié cette analyse à un comité d'examen. Il est même pas capable de faire ce job lui-même. Présidé par le juge <rire> par le juge à la retraite de la Cour d'appel, André Rochon. Vous savez que la Cour d'appel, elle est en vigueur présentement, c'est elle qui occupe le bureau du lieutenant-gouverneur. Et la Cour du banc de la Reine, qui a cessé son nom, qui a arrêté de, de s'appeler la Cour du banc de la Reine, OK en 1974, est encore en vigueur, elle est encore enregistrée au registre des entreprises d'Omnu-Québec. Le Donc, les deux tribunaux les plus importants au Québec, les deux tribunaux-cours d'appel, c'est je a qu'un, puis là, il y en a deux. Il y en a un, c'est le cour du banc de la Reine, mais la cour du banc de la Reine n'est pas, euh, n'occupe pas, n'est pas administrateur de, du cabinet euh, du lieutenant-gouverneur, alors que c'est la cour d'appel, OK, de 1975, et suivant. Là. Donc, euh, ça se trouve être André Rochon, qui est un juge à la retraite. Le juge à la retraite était opulé, épaulé de deux, deux procureurs du bureau de grande criminalité, il n'est pas supposé, c'est pas supposé être comme ça. Parce qu'il y a une situation de conflit d'intérêt, parce que le juge, s'il si fonctionne avec les procureurs de la criminalité et des affaires spéciales, automatiquement, il y a quelque chose qui est, qui, qui est déréglé. Vous comprenez? C'est complètement déréglé. Ça revient c'est de la dysfonction de l'administration de la justice par la mauvaise foi, c'est-à-dire par la situation de conflit d'intérêt. Donc, euh, de deux procureurs de la Couronne reliés à ce bureau, afin que les garanties d'indépendance, d'impartialité et d'objectivité inhérents à l'institution ne puissent être remises en question. Voyons donc, ils viennent de se mettre en question. Il n'y a plus d'impartialité, ils appartiennent au gouvernement, les juges. Ils sont enregistrés à Revenu québec Revenu québec là, le registraire là, sur la rue des quatre bourgeois, c'est une entreprise. L'entreprise, c'est le nom... Registraire, c'est un nom d'entreprise. Et quand vous regardez tous les administrateurs, le prénom, c'est un chiffre, le nom de famille, c'est un autre chiffre. Et, et, et tous les, les registraires là-dedans, là, les administrateurs, ils peuvent en avoir une quinzaine. C'est tout un prénom qui est un chiffre puis un autre nom. Qui, qui porte le nom tout simplement de, de temps en temps, c'est entreprise, de temps en temps, c'est registraire, de temps en temps, c'est entreprise. Mais il n'y a pas rien, rien d'humain. Il n'y a rien, rien de baptisé. Il n'y a rien qui apparaît même dans un numéro d'assurance social comme nom. Vous comprenez? Donc, euh, considérant l'avis juridique obtenu quasi euh, ainsi que toutes les rigueurs et les ressources euh, déjà euh, <rire> ils disent ici donc euh, là ça a coupé un petit peu la chef libérale Dominique Anglade exige maintenant des excuses de l'UPAC écoutez Dominique Anglade jusqu'à tantôt là euh, je trouvais qu'elle faisait un, un bon job en demandant des comptes à, à, à François Legault elle demande que François Legault rende des comptes alors que là, elle sait elle-même. Donc, euh, euh, je continue ici. « Ils ont fait des, les frais d'attaque injustifiés de façon répétée, <coughs> ont renchéri son parti par voie de communiqué, accusant l'UPAC d'avoir mené une partie de pêche publiquement. Non, » Non, non, écoute, Robert Lafrenière, là, puis Martin Prudhomme, c'est des victimes de l'administration de justice. C'est des victimes parce qu'ils rendaient la vérité telle que c'était. Moi, quand Robert Lafrenière s'est adressé à moi, parce que j'avais envoyé tous mes documents depuis longtemps, depuis le début du pacte, pas pour rien qu'il s'est adressé à moi au nom de Jacques, Joseph, Pierre et Antoine. Donc, quatre personnalités juridiques, alors que quand tu es unis ensemble, c'est mon nom de baptême. Quand tu es séparé, c'est la corruption d'identité de l'administration de la justice. Je veux des quand les poursuites criminelles et pénales. Là, ils ont décidé de mettre des trésunions depuis la dernière fois, mais là, j'ai annulé tous les prénoms. Fait qu'il a juste demandé 13 juin euh, 1951 qui est sa date de naissance. Donc, il a l'air de quoi, là, actuellement. Ça, son document est faux. Actuellement, il est faux. Puis, je vais demander une correction parce que moi, je ne demande pas une déjudiciarisation en vertu de la juridiction 66. Il n'y a pas question de ça. Je vais aller jusqu'au bout là-dessus. C'est pas compliqué. Donc, euh, euh, là, ici, ils disent euh, euh, dans la déclaration... Et, donc, euh, il vous reste un article à lire. Sur moi aussi. Bon, en tout cas. Donc, ils disent ici... S'il y a un parti qui a donné l'ouvrage à l'UPAC au travers des années, c'est bien le Parti libéral qui okay? accusait Mme Guilbeault avec le livre en main dans une réplique à la formation de Dominique Anglade. Pour M. Charest, le gouvernement a ainsi cautionné et légitimé des actes illégaux puisque ce livre est le résultat de plusieurs fuites d'enquête menées par l'UPAC. Au Québec solidaire, il faut que le ministre Guilbeau convoque d'urgence les partis d'opposition pour examiner la demande de l'UPAC d'envisager un changement de cadre législatif afin de cesser d'échapper tous ces dossiers. Même si nous sommes très déçus aujourd'hui, il ne faut pas baisser les bras, a affirmé son député et porte-parole en matière de justice, Alexandre Leduc. Écoutez. Selon lui, l'annonce de l'équipe de Frédéric Gaudreau, conf... juge Frédéric Gaudreau, mais ben, je sais pas, en tout cas, Frédéric Gaudreau confirme l'impression que le prolongement indéfini de l'enquête Machuré ne servait finalement qu'à préserver la réputation de l'UPAC. Ce n'est pas vrai. Pas vrai. Ce n'est pas la réputation de l'UPAC qui les protégeait, c'est la réputation de Jean Charet et de tous ceux qui ont agi avec lui dans l'affaire Machuré, dans l'affaire de, de, de, de justement euh, la fameuse euh, euh, Madame Chabonneau, là. La commission Charbonneau. Donc, déjà passablement amoché par un tableau de chasse peu garni. Voyez-vous ce que disent les médias, comment c'est pourri les médias? Comment c'est corrompu les médias? Puis là, moi j'exige que mes affaires soient médiatisées. Ça va être médiatisé quand je vais me présenter le 14 mars. Ça en vient, là. À 9h le matin, au palais aller du de Granby. Je veux que ce soit médiatisé, j'en ai gros à dire. Je me fous ou je vais me rendre avec tout ça. Parce que je travaille, je travaille avec des bandits présentement. Mais il y a des bons juges, j'en ai un bon actuellement, celui qui a commencé ça au mois de novembre dernier, et euh, je vais vous dire une chose, on va voir jusqu'où ça va aller. Parce que lui, là, il a la tête sa bûche, puis je veux pas qu'il arrive à absolument à rien, il n'y a pas question de ça. Lui, je vais le protéger, ce juge-là, ça c'est certain. Comment l'UPAC, qui affirmait encore recueillir des informations il y a deux semaines, peut maintenant mettre fin à l'enquête, euh, se demande de son côté le porte-parole du Parti québécois en matière d'éthique et de sécurité publique, Martin Ouellette. <rire> Écoutez, ça fait longtemps que le Québec, c'est un pays ici, vous l'avez jamais dit à personne, 1965, euh, c'est devenu un pays, ok? Puis ça, c'est dans le Code de procédure civile, euh, l'article 494, euh, à quoi euh, la, la, la, comment je peux dire, la Convention de La l'AE s'applique euh, au pays, puis le Québec, c'est dans son Code de procédure civile. C'est pas dans le Code de procédure civile du gouvernement canadien, non, du Québec ici, c'est pas compliqué. C'est du gouvernement canadien, c'est parce que le Québec c'est un pays, puis le gouvernement canadien c'est un autre pays. Donc ils ont tu l'air fou. Comprenez-vous? Donc on continue ici. Ce nouvel échec s'ajoute à beaucoup d'autres euh, qui ne font qu'alimenter le cynisme. Euh, donc, euh, il est impératif que l'UPAC rende euh, des comptes. Nous devons continuer la lutte contre la corruption et améliorer nos instances qui en sont responsables pour rebâtir la confiance. Pour ça, là, ça il faudrait que ce soit des, des avocats du barreau de Toronto, vous comprenez, euh, qui viennent ici et qui prennent en main la tutelle euh, des avocats du barreau du Québec. C'est pas compliqué. Il faudra que le barreau du Québec soit mis sous tutelle. Et euh, c'est pas demain la veille, là. Donc, euh, on peut quand même continuer ici sur certaines révélations. Vous comprenez? Euh, on va essayer de trouver ça ici parce que je l'avais tantôt. Attendez un petit peu. Donc, euh, écoutez bien ici. Euh, enquête. Dans le même dossier, là, enquête. L'ex-premier ministre qui ne fait objet d'aucune accusation criminelle a rappelé que tout le monde jouit de la présomption d'innocence. <rire> Moi, je ne suis pas présomption d'innocence, ils me ferment la gueule au tribunal judiciaire. Ils veulent que je de me ferme. Là, ils me poursuivent sur un autre numéro d'inscription, même pas sur les mêmes numéros d'inscription. Puis là, ben, je vais leur demander de me faire prêter serment de confidentialité. Au lieu d'arriver et de me punir parce que je dis la vérité, qu'ils me fassent prêter serment de confidentialité. Je veux que ce soit public. Vous comprenez? Je veux que ce soit public. Il montrer comment ils sont, puis après ça, il va falloir chasser le système ici, le chasser de son système, refaire un système au complet. Il y a trop de mensonges ici. Donc, je vais leur demander de me faire prêter sa main de confidentialité quand je vais me présenter en cours. C'est la première des choses que je demande au DPCP. Pas compliqué. Ou il va faire de l'argent. Quand ils ouvrent des inscriptions, ils font de l'argent. Là, je vais m'informer là-dessus. Parce que déjà, c'était sur deux anciens dossiers inscrits au greffe qui ont payé pour ça, puis ça leur donne de l'argent. Quand ils ouvrent une inscription, ils ont peut-être 20 000 ou 30 000 pour avoir ouvert une inscription à l'administration de la justice au DPCP. C'est payant pour eux autres. C'est comme ça qu'ils font. Donc, on, je continue ici. Euh, Marc Bibot lui a été posé. Euh, « Question euh, concernant des liens avec l'ex-premier ministre libéral, Marc Bibot lui a été posé. » Donc, Jacques Duchesneau euh, n'a pas retourné euh, l'appel de notre bureau parce qu'il euh, y avait le dossier de Jacques Chénault qui est encore euh, suspendu, hein, qui est en confidentialité, qui est censuré. Alors que Chénault avait sorti dans ce dossier-là euh, des dons au Parti libéral du Québec. En 2003, 8 369 876 piastres. En 2004, 8 848 21 dollars. En 2005, 8 203 464 piastres. En 2006, 8 351 270 En 2007, 7 153 290 En 2008, 9 262 672 En 2009, 7 176 851 En 2010, 4 916 788 Pour un total de 62 282 232 ça, c'est le rapport de Jean Duchesneau. Jean Duchesneau, là, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Comme, euh, ils ont fait la même chose qu'avec Robert Lafronnière. Quand es bon, quand tu dis la vérité, ils te chassent. Ils te mettent aux poubelles, ils te mettent aux ordures. Je continue ici. « Dans le rapport, une très large part de l'argent recueilli par les partis politiques provinciaux depuis dix ans est de l'argent invisible, de l'argent ex nihilo sans provision. » et non comptabilisé officiellement, qui auraient été versés par le génie conseil. Par le génie conseil, mais c'est les génie conseils, il y en a plusieurs, hein? Pas rien qu'une personne, là. Nous sommes fortement convaincus que certaines entreprises versent des contributions par la porte en arrière, c'est-à-dire de façon secrète et illégale au moyen d'enveloppes d'argent, comptant de dessous de tables et de valises opportunes. En 2008 et 2009, un grand donateur sur cinq, dont de 3 3000 du Parti libéral, pouvait être considéré comme relié à l'industrie de la construction. C'est aussi considérable qu'inquiétant. Avant que le directeur général des élections hein, ne change la loi, les prêts non marchaient fort. Les prêtres, non, les contre c'est ça qui fonctionne. Puis il y en a encore, il y en aura tout le temps. Les gens donnaient sous pression. La logique était que si on faisait un don de 3 000 et qu'on recevait un contrat de 100 000 en échange, ça valait la peine. <coughs> Donc, ça c'est une histoire très très courte concernant euh, l'affaire Machuré. Puis on sait ici, vous voyez ici un document ici, là, regardez ça là. OK, là, ça C'est quoi ça? Ça, c'est euh, les 100 millions égarés des retraités de la construction. Ça, c'est la Commission de la construction du Québec. Puis, je ne suis pas regarder mon fonds de pension, moi. Parce que je suis, euh, je suis du règne humain, je ne suis pas du règne animal. Alors que tout ce qui vient de se passer là, là tout ce que je vous ai lu là, là c'est toutes des personnes physiques. Ils sont euh, du règne animal. C'est une division du règne animal. Comme euh, euh, les, les, les poissons, hein, les, les, les animaux marins, si vous voulez, sont une division du règne animal. Les oiseaux, c'est une autre division du règne animal. Les insectes, c'est une autre division du règne animal. Et ainsi de suite. Puis l'humain, c'est une division du règne animal. Ce n'est pas le règne humain, alors qu'on est un règne humain. Puis le règne humain n'est pas titulaire de droit, n'est pas sujet à l'obligation débiteur. C'est pour ça que ce que j'ai gagné, ça dérange beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, je vais vous faire entendre immédiatement euh, ce fameux euh, euh, dossier euh, qui est quand même assez important. Euh, ce qu'il en dit présentement, il euh, euh, appelle ça « réinfo COVID ». Donc c'est des spécialistes, c'est pas, pas moi, c'est des spécialistes, là, des professionnels qui disent ce qu'il en est de ça. Donc on les écoute immédiatement. Puis deux ans, en effet, euh, vous en conviendrez, on entend parler de la crise que nous vivons uniquement par des, professions, des professionnels ou des experts des sciences biomédicales. Or, dans les faits, la majorité des problèmes que vivent les jeunes ne sont pas sanitaires, mais sont des problèmes sociaux, psychologiques, économiques. Et ça, c'est Pierre Brisson, euh, Réinfo COVID Québec. C'est lui qui est l'animateur de cette émission-là. On continue. National, juridique, démocratique, et j'en passe. Comme la majorité de ces problèmes sont issus de ce que les spécialistes appellent les interventions non pharmacologiques, il nous apparaît évident et incontournable qu'on doit donner la parole aujourd'hui à des gens d'autres disciplines, d'autres experts, qui viennent donc des sciences humaines et sociales. Alors, nous entendrons aujourd'hui d'abord euh, des gens qui viennent des domaines de la science politique, de la psychologie, de l'anthropologie et de la sociologie. Alors, je vais passer la parole dans un premier temps à Philippe Langlois, qui est professeur au collégial et politologue, qui va nous entretenir de la perte de confiance de la population envers l'État et envers les institutions sociales en raison de la disproportion de ces mesures gouvernementales. Bonjour à tous et à toutes. Alors, on le sait depuis plusieurs mois, les citoyens qui refusent le vaccin sont de plus en plus exclus de la vie sociale, économique, culturelle et médiatique. Souvent, leurs emplois leur sont menacés ou retirés. Pire encore, depuis que Micron a révélé que l'atteinte de l'immunité collective par les vaccins était un cuisant échec, le gouvernement et les médias semblent paradoxalement durcir le ton envers les non-vaccinés. On a presque l'impression que c'est dans le but d'en faire des boucs émissaires afin de faire oublier leurs propres échecs à la population. Ça mène à une situation où les non-vaccinés ne savent pas quelle va être la prochaine mesure punitive. Est-ce que ça va être une restriction dans l'accès aux soins de santé Est-ce que ça va être l'interdiction d'aller à l'épicerie La vie se déroule dans la peur de l'État et de ses décisions improvisées et coercitives. Mais il n'y a pas que les non-vaccinés. De nombreux citoyens ont reçu les vaccins sous pression parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre leur emploi, parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer de vivre sans vie culturelle, sans, sans, sans restaurant, en se faisant attaquer et humilier par l'État et les médias. Ces gens-là sont vaccinés, mais ils l'ont été dans le viol complet de leur consentement, sous la menace. D'autres ont subi des effets secondaires suite au vaccin et se sont sentis trahis par leur gouvernement. Et maintenant, tous ces citoyens apprennent que deux doses ne seront pas suffisantes, qu'il va y avoir une troisième dose obligatoire, qu'il va peut-être, on ne le sait pas, en avoir encore d'autres. Euh, ce n'est pas ce qu'on leur avait dit au printemps passé et rien de tout cela les rassure. Vous savez que je vais passer en cours le 14 mars prochain, donc je vais exiger que le juge ne soit pas vacciné. Je vais avoir des gens qui ne sont pas vaccinés. Aucun procureur vacciné. Sinon, on reporte ça le lendemain. Je veux qu'il y ait du monde pas vacciné. Et moi, je ne lâche pas là-dessus. Vous comprenez? Je, je vais respecter les gens qui ne sont pas vaccinés. Parce que s'ils si m'obligent à être vaccinés, c'est parce que je suis obligé de leur donner mon corps. Vous comprenez, ça devient un objet, comme je l'ai toujours euh, euh, dénoncé, comme je l'ai toujours divulgué, on travaille avec des bandits. Et ça, là, je les mets en garde là-dessus, là, dans le sens où non. Vous n'avez pas le droit de faire de chaque être humain 38 millions de population, des choses, des objets, des déchets. Parce que on, on, on devient tout simplement vos semblables. Parce que vous n'êtes pas exclus de nous. Vous êtes aussi des règnes humains du règne humain, puis vous ne voulez pas le reconnaître. Si vous avez donné votre, diable, votre âme au diable, ça ne me regarde pas. Ça vous regarde. Mais au moins, vous allez respecter les gens qui ne sont pas nécessairement comme vous, parce qu'on n'est pas des avocats, puis on n'est pas des juges. Et il y a des bons avocats encore, mais ils n'ont pas le droit de dire ce que je dis, puis il y a des bons juges, ils n'ont pas le droit de dire ce que je dis. Il y a des bons notaires aussi, comme le notaire Larue. Donc, je continue. Ce sont des gens qui, statistiquement, font partie des vaccinés. Ils sont officiellement dans le bon camp, mais en réalité, ils n'ont pas plus confiance envers le gouvernement et les médias que les non-vaccinés. Ça nous ramène à la confiance, donc. Les citoyens doivent absolument avoir confiance que les institutions politiques qui régissent leur vie le font en suivant certaines règles démocratiques de base, dont la souveraineté sur leur propre corps, la liberté d'expression, le droit à la dissidence, etc., Or, cette confiance est non seulement mise à mal, mais elle est en train en fait, d'être anéantie chez un groupe très significatif de citoyens québécois. Ceux-ci perdent radicalement foi en l'État et en les médias. Ces citoyens peuvent maintenant voir que leurs droits supposément inaliénables ne le sont pas, que rien ne peut vraiment les protéger contre l'arbitraire d'État, que les médias peuvent décrancher des mouvements de haine profonde et de mépris insensés envers eux. Et je le répète, ce ne sont pas que les non-vaccinés, mais aussi de nombreux vaccinés qui sont en train de perdre confiance en leur système politique de façon irréversible. Les conséquences de cette perte de confiance seront terriblement lourdes à porter pour notre société à long terme. Pour finir, je vais simplement mentionner que je connais plusieurs citoyens québécois, vaccinés pour la plupart, qui songent très sérieusement à déménager dans un endroit où leur liberté va être garantie. Certains pensent à d'autres provinces, mais surtout à des endroits comme le Texas, la Floride, l'Angleterre ou même le Mexique. On parle de citoyens modèles qui ont fait des études supérieures, des maîtrises, des doctorats, qui ont d'excellents emplois et qui sont double vaccinés. Pourtant, ils ont tellement peur du gouvernement, tellement peur des médias, tellement peur de ce qui arrive ici au Québec, tellement peur pour eux pour leurs enfants qui songent à quitter la province pour fuir l'autoritarisme. Si une telle aberration est possible, c'est parce que l'État québécois est, en, est littéralement en train de démolir la confiance de ses citoyens envers la supposée démocratie. Ça devrait faire réfléchir même les plus fidèles partisans des mesures sanitaires strictes. Est-ce qu'on veut une société basée sur la, con, la confiance ou une société basée sur le contrôle ou la répression? Merci. Alors maintenant, je vais passer la parole à Caroline Cahouette, psychologue. Euh, Caroline va nous parler des effets vraiment dramatiques sur la santé globale des populations, d'un conditionnement brutal et répété à se soumettre à des mesures, comme ce qu'on a connu au Québec. A toi la parole. Merci. Vous savez, en tant que psychologue, euh, l'une des missions que l'on porte est de guider les gens à recontacter leur vérité, leurs valeurs profondes. C'est ainsi qu'ils peuvent reprendre un certain pouvoir dans leur vie. C'est vraiment ce qui anime mon désir de pratiquer dans cette profession au quotidien. Aujourd'hui, je prends la parole pour dénoncer une gestion de crise qui fait en sorte que les citoyens ne se sentent plus libres d'avancer selon leurs convictions, selon leurs valeurs. C'est loin d'être favorable à la santé. En effet, les hommes au pouvoir semblent vouloir que tous suivent une ligne de conduite unique, sous peine de représailles. Le ton monte de plus en plus. Le gouvernement utilise la stratégie de la peur, voire de la violence psychologique semblable à celle d'un dresseur qui veut casser un animal pour le rendre docile. J'ai envie de vous raconter une brève histoire pour mettre des images sur ces mots. Il y a quelques années, j'ai été troublée face à l'histoire d'un magnifique cheval, en santé, vif d'esprit, en contact avec toute sa vitalité. Il était devenu le compagnon d'un homme portant en lui la forte conviction qu'il devait être docile à tout prix. Mais comment faire? Selon lui, c'était seulement la peur et l'intimidation qui pouvaient rendre ce cheval complètement docile. Il était maintenu scellé, attaché, en attendant le bon vouloir de son cavalier, tout ça sans broncher, surtout ne pas broncher. Ce cheval, au service de l'homme, avait choisi de se résigner à sa nature propre de cheval. Ses yeux étaient vides, sa santé s'est détériorée. L'image peut paraître forte, mais actuellement, je vois de plus en plus le même genre de regard, souffrant, vide, j'ai beaucoup trop de gens. Je suis très inquiète, parce que plusieurs font des choix au nom de la peur et non plus en lien avec leur propre vérité. À quoi ressemble un choix fait sous le signe de la peur? Il y a souvent trois options. Fuir, figer ou combattre. Avec les mesures actuelles, la fuite est de moins en moins envisageable. Les restrictions pour sortir du pays étant de plus en plus contraignantes. Pour plusieurs qui voudraient partir du Québec, il n'est plus rassurant de quitter sans savoir si un jour ils vont pouvoir remettre les pieds ici. Si on ne peut pas fuir, alors on fige. Mes collègues et moi entendons de plus en plus d'adultes, d'adolescents ne plus avoir envie de déployer aucune énergie, ne plus vouloir sortir de leur lit le matin, comme si l'avenir n'y était plus. Les signes de dépression et d'anxiété sont alarmants. Finalement, si figer et fuir n'est pas envisageable, le combat devient la dernière option. Mais combattre qui? Quand l'agressivité apparaît chez une personne et qu'elle ne peut pas être dirigée à l'extérieur, cette agressivité se retourne contre la personne elle-même. Vous savez, le constat actuellement est que le nombre de suicides augmente de façon effarante. Pour ce qui est des gens qui choisissent leur vérité et ne suivent pas les ordres dictés, ils sont punis par la ségrégation, entre autres. Ces gens me rapportent ne plus sentir le droit d'exister, ne plus sentir le droit d'être dans leur propre pays. Peu importe la façon dont les gens gèrent la situation actuellement, la peur semble le moteur de choix. Les gens perdent leur repère intérieur, le droit fondamental d'écouter ce qui fait du sens est de plus en plus difficile à exercer. Je veux donc rappeler ceci à tous les humains de cette société québécoise. À se mentir à soi-même en exécutant des ordres qui ne font pas de sens, on en perd notre santé physique et mentale. Maintenant, je m'adresse aux dirigeants de ce pays. Si votre réel souhait est d'assurer la santé et la sécurité des gens, il est grand temps de réviser vos procédures. Quand vous empêchez des humains de répondre à leurs besoins de base en utilisant la peur et l'intimidation, quand vous rejetez une partie des citoyens parce que ce que vous proposez va à l'encontre même de qui ils sont, je crois sincèrement que vous n'encouragez pas la santé, mais sa détérioration. Merci. Alors maintenant, on passe à Maximiliane Forté qui est anthropologue, professeur à l'Université Concordia, euh, qui va traiter d'un sujet très peu abordé, on pourrait dire même camouflé, qui est celui de la censure et du conformisme, qui s'est accru évidemment avec euh, les mesures depuis deux ans, et qui menace la mission même du milieu universitaire. Maximilien s'exprimera en anglais et il y aura une traduction à l'écran simultanée. Merci beaucoup. Quand une université sciences Donc, c'est qu'elle a atteint le niveau intellectuel le plus bas de l'histoire de nos universités. L'immunité naturelle est un fait biologique fondamental.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 Et euh, sa non-reconnaissance témoigne à elle seule des coups portés à la science et au savoir universitaire. C'est malheureux, ça en double. Au nom d'une urgence de santé publique utilisée pour justifier des règles irrationnelles, grotesques et arbitraires, nuisibles et discriminatoires, L'autocensure sévit dans les universités canadiennes, encouragée par la mise à l'index des rares personnes qui expriment des doutes et par les monologues sans fondement des administrations universitaires qui prônent les restric des restrictions. Et par les administrations de l'administration de monologues, advocatifs pour restrictions et pour. et font la promotion de produits pharmaceutiques douteux. De plus, au Canada, nous manquons d'intellectuels publics. Nous sommes further hampered au Canada par un nombre inadéquat de publics intellectuels tandis que nous comptons trop d'intellectuels spécialisés en relations publiques qui entretiennent des liens étroits avec des sociétés pharmaceutiques et les grands médias. Nous vivons dans un pays qui exclut désormais un large éventail de spécialistes des sciences naturelles sociales et humaines car elles exprime des opinions divergentes et demeure fidèle au code de déontologie régissant euh, leur discipline. De fait, la liberté universitaire est supprimée. Il en va de même de titularisation face au premier véritable test. « L'académie de liberté est maintenant de facto renseignée. L'éducation est également de facto renseignée. En face avec le premier test réel pour leur intégration... » De leur intégrité et de leur sens de l'éthique, la grande majorité des universitaires canadiens n'ont pas su prendre position. The vast of to stand up and speak out. Et dénoncer la situation plutôt que d'être une source de différents points de vue et de soulever des questions difficiles. Rather than serve as a source. Of diverse perspectives and challenging questions. Universities Les universités ont choisi d'alimenter la panique générale par notre conformité en, abondant, en abandonnant, en abandonnant, en notre devoir de conscience critique. Instead, l'encouragement in line with encouraging mass panic. This conformity has not only damaged public discourse. De la société, nous avons nui au discours public ainsi qu'aux universités elles-mêmes et je crois que les dommages sont society, now... maintenant irréparables. Les présidents d'universités ont à maintes reprises apporté un soutien inconditionnel aux soi-disant vaccins. Irréparable. Les présidents ont répétitif produit des endorsements uniquement des so-called vaccines, des masques et des masques. du masque et à la distanciation sociale, les universités ont intégré le système du passeport vaccinal. Les professeurs ont été. Les universités ont internalisé le système du vaccin. Les professeurs ont été enlistés to ont été mobilisés pour jouer à la police auprès de leurs étudiants pour assurer le respect de l'obligation du masque. Les syndicats des enseignants by mask adv ont plaidé haut et fort en faveur de restrictions plus strictes dont la vaccination obligatoire, il s'agit d'un précédent des syndicats. De These are one's... Extrêmement dangereux, qui fait qu'une personne peut, à tout moment, perdre sa place dans une université en fonction de son état de santé. Place in a L'enrôlement des universités canadiennes par l'alliance entre l'État et les entreprises est tout aussi dangereuse. Ce qui demeurera comme une réalité tout simplement inexcusable et impardonnable est qu'on a empêché la tenue d'un débat scientifique, d'un débat déla... bon, scientifique. Ouvert pendant la période que l'on a qualifiée de pandémie, invité à se lever pour aller à la rencontre de l'histoire. Les universitaires canadiens ont pour la plupart préféré rester en retrait. La conformité et l'obéissance qui règnent dans nos universités. To to see such and in universities. Cette dernière s'étant retournées contre leurs propres membres qui ne se sont pas tus est une démonstration immonde. D'effondrement intellectuel. Par conséquent, le milieu universitaire même the is a, a été victime de cette crise et ses chances de rétablissement sont minces. Alors, en conclusion, Alain Roy, sociologue, qui est actif dans le milieu des toxicomanies pendant 40 ans, nous dresse un portrait général, un bilan en quelque sorte, des euh, dommages collatéraux ont eu à subir nos populations depuis deux ans Écoutez en raison bien, ça... des mesures sanitaires et politiques du gouvernement québécois. À toi, Alain. Monsieur Legault, j'affirme que depuis mars 2020, vos chiffres de décès et d'hospitalisation causés par le coronavirus sont faux et volontairement amplifiés. Vous créez des décès par lien épidémiologique, intégrer d'autres maladies à celles du Covid et défendre les autopsies. Comment pouvez-vous distinguer les morts du Covid des morts avec le Covid Ce portrait gonflé ne peut que dissimuler d'autres buts et d'autres intentions que celui d'enrayer le virus. J'affirme que votre communication gouvernementale est une de la pure propagande. Vous contrôlez les médias. Vous les gavez de millions pour qu'ils répètent jour après jour vos désinformations. Vous installez un endoctrinement par votre mainmise sur les institutions gouvernementales, les ordres professionnels, les forces policières, les syndicats collaborateurs et les députés endormis qui ronflent au Parlement. Vous refusez tout débat public et tout échange avec les scientifiques qui ne partagent pas vos élucubrations. Vous tuez notre liberté d'expression et notre démocratie pour instaurer un régime totalitaire. J'affirme que vos messages contradictoires, incohérents et angoissants créent une telle dissonance cognitive que tout le monde en perd sa logique. Vous induisez un sentiment d'impuissance qui met la population en état de léthargie, qui la conduit à sa propre servitude volontaire et à capituler devant l'incroyable mensonge. Vous déclarez l'état d'urgence pour établir vos décrets et satisfaire vos intérêts. Au nom d'un virus semblable à la grippe, vous nous masquez, confinez, distanciez, détruisez notre cohésion sociale et voler deux années de nos vies. J'affirme que vous divisez et opposez la population pour engendrer la peur de l'autre et encourager la délation. Vous astracisez les non-vaccinés en les tenant responsables de la contagiosité du virus. Vous bafouez notre charte des droits et libertés en occultant notre droit au consentement libre et éclairé. Alors que vous dépensez nos millions pour des injections qui n'empêchent ni la contamination, ni la transmission, mais qui tiennent secret les effets secondaires et les décès de ces injections. Dans quelques années. Vous osez dégager les compagnies pharmaceutiques et votre gouvernement de toute responsabilité en lien avec l'injection Monsieur Legault, votre gestion est un très bel exemple d'escroquerie professionnelle. Vous avez produit mille dommages pour un seul bénéfice, celui de vous démasquer. Alors, merci à vous quatre euh, d'être euh, venus exprimer, de vous êtes exposés être exposés, d'être venus exprimer. Euh, vos opinions, votre analyse pour que le public réalise jusqu'à quel point il est important d'avoir une approche globale des enjeux de cette crise qui ne soit pas uniquement réduite à la dimension biomédicale. Et... Donc, euh, vous savez que aujourd'hui, euh, moi, comme je vous dis, je vais comparaître le 14 mars prochain au Palais du CIS de Granby à 9h le matin, 9h30, la première heure, si vous voulez. Euh, et c'est des dossiers euh, 460-01-040-105-227. Et l'autre, c'est deux nouveaux numéros d'inscription. Ça doit rapporter au moins 25 000 par numéro d'inscription. C'est 460-01-040-103-222. Et ils ont mis les trois numéros là-dedans. Là. Ils ont mis le numéro dans lequel je vais passer le 23, euh, euh, le 23 mai 2023. Alors que celui-là, là, ce numéro-là, ça a passé devant le juge de Chapdelaine, qui est le juge coordonnateur. Et euh, ce, le juge coordonnateur a pris ce dossier-là, mais pour faire débattre au juge Champou les deux autres dossiers dans lesquels euh, euh, le juge Champou m'avait interdit, euh, c'est le juge Champou qui m'a interdit dans ces dossiers à lui de ne pas euh, euh, publier quoi que ce soit sur Internet, de ne pas utiliser Internet. Alors que le premier, c'est un débat de fond sur cette fausse, euh, ce, ce faux événement. Et ça, il n'y aura pas de débat là-dessus. Le 23, là, je vais vous dire franchement, je vais passer devant le juge et le jury, je vais expliquer tout ce qui se passe. Vous savez, moi, là, je me fous de ce qui arrive pour moi. là. Je le fais pour le peuple. Parce que nous sommes devant des bandits qui ne, qui ne travaillent même pas pour leurs enfants, pour leurs parents, pour leurs grands-parents, pour leur progéniture future. Et euh, parmi ça, là, ces gens-là, -là, j'espère qu'il y en a qui ont encore le, le, le cœur à bonne place, qui ont encore l'âme, qui ont une âme, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont plus d'âme. C'est seulement des sexes, c'est tout. Ils n'ont plus d'âme. Donc, euh, dans ces fameux dossiers-là, ici, euh, ils ont mis euh, Jacques-Joseph, Pierre-Antoine avec un trait d'union, alors que ça a tout été annihilé. Donc, euh, j'ai annulé ça à sa base même, à sa forme même, dans le monde juridique, de tous mes dossiers qui ont commencé depuis 2003 aujourd'hui. Donc, ils doivent s'adresser seulement à M. Normandin, c'est un groupe de personnes, qui a une seule date de naissance, le 13 juin 1951. C'est seulement des monsieur, des madames et des mademoiselles. Un monsieur, madame et mademoiselle, c'est seulement euh, un masculin ou un féminin qui veut dire monsieur, madame ou mademoiselle. Vous comprenez? C'est tout. Parce que le monsieur n'existe pas, la madame n'existe pas, et la mademoiselle non plus. là. Vous comprenez? C'est tout simplement des, des, des corps, des objets, des objets au service de l'État qui consomment et qui produisent, c'est tout, et qui payent des taxes. Plus vous faites des gros salaires, plus vos taxes sont élevées. Passez 100 000 là, vous donnez 53 au gouvernement sur vos impôts alors qu'on est endetté, même si vous êtes très très riche, vous êtes endetté à plus de 200 de vos revenus. Donc, ceux qui ont fait de l'argent, écoutez, que vous soyez milliardaire ou millionnaire. Un millionnaire, c'est si rien, c'est un pauvre, ça. Mais un milliardaire, là, celui qui a un milliard va se faire ramasser, lui, il va se faire voler par quelqu'un qui vaut 25 ou 30 milliards, qui est plus pesant que lui. Parce qu'on est rendu dans un monde là, où c'est une, une lutte à finir entre les plus puissants et les plus faibles. Et là, ben, quand on regarde le forum euh, de, économique mondial avec Klaus Schwab, ben, c'est la destruction carrément euh, de l'humanité. Et euh, ça, j'ai un dossier qui s'en vient là-dessus, que je vais rendre public tantôt, mais euh, je ne lâche pas le morceau, je vous le dis. Et euh, quand on regarde ici qu'on voit des, nu des numéros d'inscription, alors que cette poursuite-là aurait pu continuer sur les mêmes numéros d'inscription, parce que j'ai déjà payé. J'ai déjà payé une amende là-dessus et je ne suis pas capable de rejoindre les cabinets d'avocats du DPCP ou euh, de la Cour euh, du Conseil de la magistrature ou toutes ces institutions-là. Je suis obligé de passer par des étrangers. Donc, ils m'interdisent à moi de rendre public des choses alors qu'ils me forcent à passer par des étrangers pour communiquer avec eux autres. Donc, je leur, ces étrangers-là, ils peuvent prendre connaissance de tout ce que j'écris qui s'adresse seulement à la Cour et au directeur des poursuites criminelles et pénales. Comprenez-vous? Donc, euh, c'est ici signé par un juge de paix, hein, Gésiane, Josiane de Lille, et je ne sais pas ce qu'elle pense de ça, mais tantôt j'ai parlé avec Madame Piché, Audrey euh, Piché, c'est ça, euh, qui est euh, de la Couronne, qui, qui est euh, justement euh, procurant de la Couronne, au 450-776-711-14. Donc là, bien, écoutez, j'ai téléphoné aussi à Christian Dion, tantôt, euh, de la Sûreté du Québec, qui est au, euh, au département des crimes majeurs de la Sûreté du Québec, qui a mon dossier depuis euh, le mois de novembre 2020. Vous comprenez? Et euh, là, ben, à partir de là aussi, euh, on va voir euh, ce qui va se passer, parce que ça me prend la divulgation de la preuve. Je veux savoir euh, qui a fait, Alors ah, une plainte au directeur des poursuites criminelles et pénales, parce que je ne crois pas que le, pour... le directeur des poursuites criminelles et pénales ait le droit, lui, euh, de, de prendre une plainte de quelqu'un ou, ou tout simplement lui d'arriver puis de son propre chef dire t'as pas, euh, pas respecté telle chose ou telle chose alors que moi j'ai payé dans deux dossiers puis s'il voulait me faire payer dans le troisième là, écoutez le troisième si je pouvais faire partie des autres c'est la même affaire c'est la même même chose vous comprenez, c'est des 01. 0-1, c'est la Cour supérieure et la Cour du Québec en même temps. C'est la même, même affaire. Tu peux pas aller sur un contrôle judiciaire en Cour supérieure, c'est la même chose, que la Cour du Québec. Puis la Cour supérieure a annihilé en, en 2021 son numéro d'enregistrement au registre des entreprises de l'avenue du Québec, alors que la Cour du Québec, elle, elle a son numéro d'enregistrement 88, 13, 81, 84, 48, mais elle dit que ça, c'est pas un numéro d'immatriculation. Voyez-vous comment c'est croche, comment c'est tordu, comment c'est tellement insignifiant Comment c'est tellement perfide? Alors que ça, c'est un numéro d'immatriculation. Même si on dit le contraire, c'est un numéro d'immatriculation. Vous comprenez? Et euh, quand on se regarde, quand on est deux personnes, comme je le disais hier, euh, quand vous êtes dans le miroir, vous avez une photo, vous ne pouvez pas vous toucher. C'est pas vrai que vous touchez à votre peau quand vous vous, vous regardez dans le miroir. Vous, une vous devenez une chose, puis c'est ça que le gouvernement voulait. C'est comme ça que le gouvernement vous prend pour une photo, pour un objet. Parce que ça n'a pas de peau. Ça a juste une image. L'image une n'a pas de peau. Pensez bien à ça. Ça ne prend pas un génie pour comprendre ça. Là. Donc, je m'en vais dire mon chapelet. Il est 18h33, lundi le 28 février 2022, en union de prière, tout le monde. Et rappelez-moi, là-dessus, 09 438 09 6246 n'importe qui. Si c'est un numéro privé ou, euh, ou, ou anonyme, je ne réponds pas sur semaine, seulement les fins de semaine. OK? Ou vous vous laissez un message puis je vous rappelle parce que moi je réponds pas à des numéros privés ou où... écoutez il faut quand même pas charrier bye bye